Bonjour à tous, alors aujourd'hui je, je vais vous parler de, de l'outil correcteur localisé euh, et en plus de ça je vais vous montrer comment, euh, enfin quelle technique euh, j'utilise euh, pour réparer euh, des vieilles photos comme celle-ci. Alors celle-ci, il euh, y a beaucoup de travail, euh, vous voyez si on fait ça, on, on va zoomer un petit peu. Alors là, un petit problème, voilà, hop, c'est parti, donc vous voyez, on a ça, donc je vais amener la palette des calques, voilà, pour que vous puissiez bien tout voir, je vais fermer celle-ci, tac, et voilà, et j'ai mes outils, voilà, voilà, la voilà. bibliothèque, je ferme aussi, et donc ce que j'utilise moi euh, pour, quand, pour retoucher une photo ou, ou quoi que ce soit, euh, ce que je fais c'est que je me sers beaucoup maintenant de l'outil correcteur localisé euh, J, euh, très utile euh, en combinaison avec l'outil pièce et également le tampon de duplication. Pour commencer, euh, déjà ici, euh, moi je vais recadrer euh, légèrement la photo voilà, C'était un petit scan euh, tout, tout simple Donc là, voilà, je vais faire ça, un petit morceau Voilà, ici ça me paraît... Je vais recadrer un tout petit peu, si ça veut bien fonctionner un jour voilà donc euh, je, ouais, euh, je suis sous windows 10 et j'ai une tablette et euh, apparemment Wacom et, et Microsoft ça ça n'est pas n'est pas le top ah, euh, avec l'outil recadré tant que j'y suis je voulais vous je vais vous montrer euh, petite chose euh, hop, allez, je reprends là j'ai tout encadré plutôt que parfois venir dans image taille de la zone de travail si vous voulez agrandir votre image ou autre chose avec l'outil recadrage si vous faites ça alors on va attendre un petit peu que tout se mette en place que tout se réveille allez allez allez allez voilà si je fais ça euh, en fait j'agrandis la, la taille donc je peux venir amener euh, des choses ici donc pas besoin de passer par euh, forcément par la taille de l'image ou, euh, ou autre pour, euh, pour agrandir son image. Il suffit de, de jouer avec l'outil recadrage. Et, euh, et on est bon. Voilà. hop Alors, ma technique, moi pour retoucher les photos. Si vous, si vous Alors il y en a plusieurs hein, sous Photoshop, chacun a son. Euh, sa façon de faire, son, ses techniques, ses... mais moi voilà je vais vous montrer euh, ma technique, euh, elle vous sera peut-être utile ou pas, ou, Enfin, voilà. Enfin, le but c'est de vous proposer quelque chose euh, pour pouvoir euh, avancer, euh, voilà ce que je fais c'est que le premier calque, Alors, je vais repasser à la souris hein, parce que les derniers pilotes euh, voilà, hop. Voilà, je vais le dupliquer. Alors, euh, je fais CTRL-J. Et celui-ci, je le verrouille et je le cache. Voilà. Alors, celui-là, je vais le nommer original. Je vais, avoir la photo originale. Euh, je vais mettre... Euh, Départ comme ça, je saurais. Excusez, ce sera mieux. Et celle-ci, on va l'appeler euh, retouche. Ah. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer ici un nouveau calque. Alors, soit je clique là, soit je viens ici, majuscule Ctrl N ou majuscule Commande N, ou alors je viens ici, dans calque, nouveau, nouveau calque. Alors moi je vais le faire ici, je fais un nouveau calque. Je vais venir chercher ici l'outil correcteur localisé. Pas l'outil correcteur, hein, l'outil correcteur localisé. Ensuite, ce que je vais venir voir, c'est ici, c'est la, la, la taille. Bon, ici on va laisser comme ça. Le mode, alors remplacer, et contenu pris en compte. Déjà, c'est les choses à vérifier en premier. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est échantillonner tous les calques. C'est-à-dire que ici, quand je vais faire ça, par exemple, je fais assez, assez rapidement, vous voyez, il m'a fait le boulot, mais ce que je viens de voir, c'est qu'il me l'a mis sur l'autre calque. C'est-à-dire que c'est une façon non destructive d'avoir ces euh, retouches et de permettre de, de voir euh, si on fait ça très rapidement où on est. C'est à dire que sur le calque euh, là ça va, ça va être euh, par exemple euh, ce que je mets moi c'est outil je mets outil correcteur comme ça je sais ce que j'ai fait avec cet outil là. Ce que je veux vous montrer c'est que cet outil est vraiment magique. Est, vous voyez si je fais ça, voilà, j'ai euh, déjà réglé le problème. Ici, vous voyez, on a la, la photo hein, qui, a, qui est vieille, qui a, qui, a pris, euh, qui a pris un petit peu. Si je vais venir faire ça, hop. Mais voilà, j'ai déjà réparé. Euh, pardon, je peux le faire de cette manière-là. Hop. Bon ici vous voyez, il y a énormément de travail hein. bon, Je ne vais pas vous faire un tuto sur toute la, toute la photo jusqu'à la fin D'ailleurs je ne l'ai pas terminé, donc euh, pour ça aussi que vous ne la verrez pas Et Par contre je vous montrerai le résultat final Donc vous voyez, si je fais euh, plein de retouches, donc je vais en faire là euh, Je peux faire celle-ci aussi Voilà, je peux faire ça mais bon là je, je fais ça c'est assez, assez vite fait après il y, a, il y a encore du travail derrière mais ce que je veux dire c'est que euh, parfois quand on a des petites pétouilles ou euh, ou des choses euh, un peu compliquées à... bon là ici ça va être compliqué de le faire juste avec euh, l'outil correcteur mais par exemple je vais vous montrer euh, ici si je fais ça vous voyez on, on voit un petit peu la le travail du correcteur mais il a déjà fait un, un bon travail ce qui peut permettre après de, de venir corriger tout ça par exemple si on le fait ici bon là on voit c'est pas trop mal quand même hein, on est il y a encore un petit peu de boulot si on veut vraiment être parfait mais euh, vous voyez ici si je fais ça là là on n'est pas trop mal je peux venir retirer ça bon là j'ai un gros outil hein, mais hop Là, je vais faire ça tac. alors c'est assez grossier mais c'est vraiment pour vous montrer euh, ce que cet outil euh, peut faire alors, par exemple ici on a ça je vais venir faire ça là, assez grossièrement donc là je vais réduire la taille j'ai des tout, petits, tout petites choses je vais venir hop et là et voilà c'est fait par exemple vous voyez là je fais ça là, je peux revenir sur la photo Donc après on, on voit plein de choses mais avec un petit peu de travail de retouche de détails je vais dire on peut arriver à avoir un, un, un bon résultat alors vous voyez le correcteur localisé hein, c'est un outil excellent bon là c'était pas, pas fait un hein mon travail mais par exemple si je fais ça, pardon, hop, la reprise de la souris c'est pas très évident, hop, voilà, je suis, euh, je suis assez, assez vite, assez grosso modo, mais, euh, c'est assez génial comme outil, voilà, hop, donc là vous voyez, si je reviens sur mon, sur mon calque, je vois tout ce que j'ai corrigé. Euh, ensuite, euh, ensuite en continuant, tout se mettra sur ce calque. Et c'est surtout ici. Il faut rester sur échantillonner tous les calques, tenus pris en compte, remplacer. Bon, après ici, on, on joue avec l'épaisseur, la dureté et, euh, et le pas. Alors le pas, c'est euh, on, on va rester à 1 vous voyez, ça fait, ça fait ça. Et le pas, si je l'augmente, pardon, je suis exagéré, 87, vous voyez. Donc là, on va rester là. le La dureté, c'est ce qui va faire... Moi, bon, ici, j'étais resté à 35 pour l'exemple, mais après, on peut baisser. Alors, plus on va être haut, plus ça va être un... Okay. Voilà, ça va être assez... Euh, on va dire assez, assez dur et si euh, si je viens là on, si plus on va descendre pour ceux qui retouchent plus on va être euh, léger plus on, on va être euh, voilà plus la retouche passera facilement et il y aura moins de détails à faire derrière voilà les petits euh, les cheveux donc vous voyez là beaucoup de travail euh, en perspective euh, donc voilà, c'était l'outil correcteur localisé, je voulais vous montrer euh, comment ça fonctionnait. Hein, un petit peu là, un petit peu là. On fait un petit peu, hop, on cache un peu. Et, euh, et voilà. Donc l'outil correcteur localisé, ça permet de réparer. Euh, vous voyez là, j'avais fait assez grossièrement hein, tout à l'heure. Euh, ça permet de réparer, assez vite fait, des, des, des grosses, euh, voilà, des gros problèmes de photos, ici on voit c'est pas vraiment une déchirure, mais c'est une photo qui a été pliée, repliée, euh, voilà, c'est une photo qui, euh, qui a bien, chiré 70 ans quand même, donc c'est assez euh, assez costaud. Donc vous voyez là, je l'ai fait sur la sur la fissure, donc là comme il y a un petit flou, bon, il faudra, faudrait le baisser, hein, on, on voit le boulot qu'on a fait, mais... Mais bon, euh, c'est quand même quand même pas mal euh, Je vais vous montrer si je le fais là Hop, voilà, là on, a, là on est pas mal quand même hein. Je vais faire un petit point là euh. Un petit bout de cheveux là Alors si vous le faites, euh, essayez, essayez de rester dans les... Pour exemple, là c'est gris, restez sur cette partie là, là c'est noir, restez dans le noir Parce que Si on fait ça, bon là ça fonctionne Mais parfois on peut, vous voyez et il reprend euh, les choses à côté et on n'a pas tout à fait euh, l'effet désiré donc voilà ce que je voulais vous montrer c'était euh, c'était ça et je vais donc euh, excusez moi il y a siri qui vient de se mettre en route voilà hop c'était surtout le petit correcteur localisé qui permet de faire un gros boulot et euh, la, la création d'un calque avec l'échantillonnage de tous les calques derrière pour pouvoir avoir euh, la, tout, le, tout ce qu'on prélève sur le calque d'origine euh, qui soit présent sur le calque, euh, le calque créé, Donc vous voyez là c'est tout ce qu'on euh, tout ce que j'ai, euh, tout ce que j'ai nettoyé. Voilà, donc euh, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais euh, de ce pas mettre en route euh, une, autre, une autre petite astuce, ou peut-être plutôt un, un vrai, un vrai gros tuto. Euh, donc à venir, vous aurez euh, les plans de travail avec Photoshop. Et euh, j'ai pensé aussi vous faire. Euh, <coughs> La, le moyen de calibrer son écran avec, euh, avec une sonde euh, i1 Display Pro de, de X-Rite euh, quelques, bah, quelques, quelques tutos assez sympas et euh, de gros tutos aussi à venir, euh, assez long à faire mais euh, qui je pense seront assez sympas voilà, je vous remercie à tous et, et à bientôt